Le siège central du FLN pris d'assaut par les opposants de Bahadji. Visa pour Algériens, le vaccin chinois Sinovac reconnu par neuf pays de l'espace Schengen. Le siège central du FLN pris d'assaut par les opposants de Bahadji. Rien ne va plus pour Bahadji. Sa légitimité à la tête du FLN, qui ne tenait déjà qu'à un fil, ne tient désormais à rien. Les opposants du premier homme de lex parti unique sont descendus aujourd'hui dans la rue, et ont pris d'assaut le siège central du FLN dans la capitale Alger. Les images qui témoignent d'un ras-le-bol longtemps dissimulé, au sein de la base militante du Front de Libération Nationale. Tout a commencé quand les militants du FLN ont observé aujourd'hui. Le 9 septembre 2021, un signe de contestation devant le siège central du parti Hydra, dans la capitale Alger. Lors de la manifestation, de violents échanges verbaux ont eu lieu entre les opposants et les fidèles de Bahadji, ce qui a vite dégénéré en une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le bâtiment du parti. Des blessés ont été enregistrés. La foule, dans son mouvement mu par la colère, a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Des policiers ont été effectivement dépêchés très vite sur les lieux, et ce, afin de disperser les manifestants qui voulaient prendre d'assaut le siège central de leur parti. La police a voulu disperser les manifestants avant que les choses n'évoluent vers le pire. Cependant, la foule a réussi à prendre d'assaut le siège du parti, où des altercations ont eu lieu, causant plusieurs blessés. À l'intérieur du siège. Les vidéos qui ont été prises témoignent d'une manifeste volonté d'en finir avec l'actuel chef du FLN. Cependant, la violence et l'incivisme de ces individus ternit encore plus l'image du FLN aux yeux des citoyens. Visa pour Algérien, le vaccin chinois Sinovac reconnu par neuf pays de l'espace Schengen, l'un des vaccins les plus administrés en Algérie. En l'occurrence, le vaccin chinois Sinovac, est désormais reconnu dans neuf pays de l'espace Schengen. Plus de détails ici, ce 9 septembre 2021. Compte tenu de la situation sanitaire mondiale, les pays européens optent pour une ouverture prudente des frontières en instaurant certaines conditions. Dont le statut vaccinal. Actuellement, neuf pays de l'espace Schengen reconnaissent le vaccin chinois Sinovac, le plus courant en Algérie. Vous trouverez dans cette vidéo, la liste des pays en question. Au cœur des mesures préventives adoptées par les pays d'Europe, le statut vaccinal réitère particulièrement l'attention de l'Union Européenne qui approuve jusqu'à présent quatre vaccins anti-Covid homologués par l'Agence Européenne, du médicament, EMA. à savoir, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca et Johnson Johnson. Le site Schengen Visa Info rapporte l'information que nous vous reprenons dans cette édition de ce jeudi 9 septembre. En Algérie, le vaccin chinois anti-Covid est certainement le plus administré dans le pays. Seulement, il n'a pas été homologué par l'EMA. Toutefois, certains pays, européens l'acceptent. Puisque, rappelons-le, l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, avait validé le 1er juin dernier le Sinovac. Mais qui sont ces pays qui acceptent le vaccin chinois Les pays européens qui acceptent le vaccin chinois Sinovac pour les voyageurs. Ainsi, le vaccin chinois Sinovac-Coronavac du laboratoire Sinovac gagne du terrain. On compte à présent neuf pays de l'espace Schengen qui acceptent d'accueillir les voyageurs ayant reçu le vaccin chinois. Sans plus attendre, on vous expose la liste des pays dont il est question. Entre autres, il s'agit de Chypre. La Finlande, la Grèce, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, l'Islande et l'Autriche. Chypre est le nouveau pays à venir s'ajouter au pays de l'espace Schengen à reconnaître le vaccin chinois. Une bonne nouvelle pour les voyageurs algériens vaccinés au Sinovac. Ces derniers n'auront pas de soucis à se faire quant à leur situation vaccinale pour pouvoir se rendre au pays. Susmentionnés Abonnez-vous à notre chaîne